Janine. Janine, et vous avez quel âge 73. Alors moi, je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas de papa. J'ai pas, pas eu de papa. J'ai pas eu de papa. J'ai rencontré le papa bio, le, biologique après avoir fait une enquête terrible pour savoir qui c'était. Laissez-moi vous dire, quand je l'ai rencontré, j'avais plus de 40 ans. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, en fait, un papa aujourd'hui Un père, qu'est-ce que ça veut dire Un homme lâche. Et une odeur, est-ce qu'il y a une odeur qui vous vient à l'esprit une odeur euh... Non. Non. Non. Non.